Papa? Oui, Boruto. À l'école, ils m'ont mis un mot dans le carnet. Ah, oh, qu'est-ce que t'as fait encore, Boruto? J'ai juste giflé la prof. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, Elle avait expliqué quelque chose. Ouais. Et je lui ai dit quoi? Ouais. Et elle m'a dit faire. La prochaine fois, tu en mets deux.